Le bouleversement monétaire actuel met l'euro en danger. Ce mois-ci, dans le sillage des BRICS, une cinquantaine de pays ont déclaré leur intérêt à remplacer dans leurs échanges bilatéraux le dollar par une monnaie commune qui pourrait être le yuan chinois, et qui sera probablement le yuan chinois. Outre les BRICS donc, figurent notamment l'Argentine, l'Algérie, les dix pays de l'ASEAN, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'Asie, le Japon, Israël, le Kenya pour ne parler que des plus connus. Cette révolte mondiale contre le dollar est un basculement monétaire et géopolitique sans précédent. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance et la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la dédollarisation, ce nouvel ordre monétaire qui met l'euro en danger. Rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont, 19, ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons à notre sujet. Il y a des années que les BRICS, sous l'impulsion de la Chine et de la Russie, travaillent à la création d'une monnaie commune pour se passer du dollar dans leurs échanges internationaux. C'est d'ailleurs une des une des raisons de base de la création des BRICS. La dollarisation du monde avait permis aux États-Unis de dépenser sans limite et de vivre à crédit en se faisant financer par le placement dans la dette américaine des dollars engrangés par les pays exportateurs fournisseurs des États-Unis. Système cohérent, à défaut d'être vertueux, mais cet avantage exorbitant ne leur suffisait plus. Ils ont voulu imposer à la Terre entière de se plier à leur loi par le biais de l'extraterritorialité du droit américain attaché au dollar. Toute entité utilisant le dollar entre dans le champ d'application de la loi américaine. Les amendes contre les entreprises étrangères ont commencé à pleuvoir, mais pas un peu, par milliards de dollars, au motif par exemple qu'elles commerçaient avec des pays sous embargo américain. Sous embargo américain, mais pas de leur propre pays. Autrement dit, ces entreprises respectaient parfaitement les lois de leur pays. Ce qu'elles faisaient ne convenait pas aux États-Unis, et l'extraterritorialité du dollar a permis aux États-Unis d'intervenir, d'interférer entre eux des entreprises et leur propre pays. C'est un abus, et cet abus de puissance ne pouvait que pousser les pays soucieux de leur indépendance à se dédollariser. Jusqu'à présent, les tentatives isolées s'étaient mal terminées, c'est le moins qu'on puisse dire. Faites appel à votre à votre mémoire depuis le début des années 2000. Le menu est parfaitement connu. Révolution de couleur, intervention militaire et in fine mort du dirigeant. Mais cette fois, la dédollarisation a été préparée de longue date. Elle se produit par une alliance de pays qui pèse ensemble plus de la moitié du PIB mondial et maîtrise la plus grande partie des hydrocarbures de la planète. Elle ne pourra pas être arrêtée par les mêmes moyens que d'habitude. Les seuls pays importants à ne pas se joindre à la révolte sont les marches de l'Empire américain, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays de l'Union européenne. Ces pays ont des monnaies vassales du dollar, à commencer par l'Union européenne. Et à ce propos, il est amusant de rappeler l'historique de l'euro et ce à quoi l'euro était censé servir quand on nous l'a présenté il y a 31 ans. Il y a 31 ans, quand le traité de Maastricht décida de la naissance d'une monnaie unique dans l'Union Européenne, cela fut salué par le discours officiel comme un grand pas des Européens pour se soustraire à la domination du dollar. L'euro, outil de libération de la domination américaine, c'était le discours du marketing électoral, en vue des référendums nationaux pour faire adopter le traité de Maastricht et l'euro qui faisait partie des wagons, qui était le premier wagon. À l'époque, les peuples européens n'ont pas vu ou voulu voir que les promoteurs du projet formaient en fait une brochette d'atlantistes, de super-atlantistes, et accessoirement aussi de mondialistes. C'était le début du concept de mondialisme. Ils n'ont pas non plus su remarquer que le projet s'est constitué avec l'accord des États-Unis. Ça a toujours été comme cela. Les Européens ne font rien d'important sans demander la permission au boss américains. Pour eux, se libérer des États-Unis, c'est demander aux États-Unis l'autorisation de le faire. Moi qui croyais que le pouvoir ne se demandait pas, mais qu'il se prenait, on voit que dans l'Union européenne, on est sur d'autres données anthropologiques. Cette monnaie de l'Union Européenne qui devait tailler des croupières au dollar n'a jamais réussi à dépasser les 20% dans les réserves de change mondiales. Elle n'a donc pas progressé, elle a même fait reculer le poids monétaire de la zone euro par rapport à l'addition des parts des pays de l'Union avant la naissance de l'euro. Autrement, si, si, on additionne, si on additionne les parts dans les, les réserves mondiales de change de la France, euh, d'avant l'Union Européenne, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Benelux, etc., on arrive à une mainmise totale sur les réserves de change mondiale qui est supérieure aux 20% qu'on a aujourd'hui pour l'ensemble de l'Union Européenne. L'euro n'a jamais été conçu comme un moyen de résister à l'hégémonie du dollar, mais au contraire pour faciliter le contrôle monétaire des pays européens par les États-Unis. Ça, c'est la vérité. Comme souvent, quand on compare la vérité avec le discours, qui a, qui a été servi aux opinions publiques pour mettre en place cette, ces nouvelles choses, donc cette vérité, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire de ce qu'on nous avait dit. Ce n'est pas un hasard si les présidents de la Banque Centrale Européenne, qui ont succédé à Jean-Claude Trichet, sont issus du système financier et international américain. Mario Draghi, banquier chez Goldman Sachs, Christine Lagarde, présidente du FMI après une carrière d'avocate internationale aux États-Unis, en résumé, tout cela se tient, l'Union européenne étant totalement efféodée aux USA, sa monnaie dès qu'une succursale du dollar. J'avais d'ailleurs fait il y a quelques semaines, un mois ou deux, une vidéo sur ce thème-là, sur le thème de la possible disparition de l'euro qui pourrait finalement se trouver englobé officiellement dans le dollar, alors que pour l'instant il n'est qu'à moitié englobé et que cela est officieux. Là, nous sommes au cœur du sujet, nous avons vu. Avec la guerre d'Ukraine, les États-Unis piétinaient les intérêts de l'Union européenne, entre autres par la destruction de cette veine jugulaire que sont les gazoducs germano-russes de la mer Baltique. Je dis bien germano-russes, n'oublions pas qu'ils ont été financés pour moitié environ par les Allemands. Et que le financement n'était pas une pécadie, puisque l'ensemble du truc a coûté une vingtaine de milliards, ce qui veut dire que Allemands et Russes ont déboursé à peu près chacun. 10 milliards pour construire ces gazoducs ce qui rend d'autant plus risible la thèse initiale qui voulait que ce soit les russes qui aient détruit ce gazoduc. Nous arrivons à l'objet de cette vidéo qui est pourquoi, pourquoi l'euro doit-il craindre ce qui est en train de se passer, le bouleversement monétaire qui est en cours et, et notamment les tentatives qui sont la tentative en cours pour détrôner le dollar qu'on appelle la dédollarisation. Nous pouvons prévoir effectivement que la monnaie de l'Union européenne fera les frais de la contre-offensive américaine à l'ouragan monétaire que les BRICS, pilotés par la Chine et la Russie, viennent de déclencher contre le dollar. Voilà ce qui va arriver après ce coup de force des BRICS pour se libérer du dollar. Les États-Unis vont essayer de bunkeriser les positions du dollar sur la planète. Il leur faut arrêter l'hémorragie de dollars que représente la révolte monétaire en cours. Ils ont en effet besoin que chaque année des centaines de milliards de dollars soient investis dans les bons du trésor américain par les pays étrangers. C'est comme cela qu'ils financent le déficit de l'État et celui du commerce extérieur. Pour eux, c'est tout simplement vital. J'en ai parlé dans cette fameuse vidéo à laquelle j'ai fait référence il y a quelques minutes et dans un article pour mes abonnés. Il y aura des pressions maximales sur les candidats déclarés à la dédollarisation, c'est-à-dire que parmi la, la cinquantaine ou la petite cinquantaine de pays qui sont venus ajouter leur voix euh, à, au corps central euh, du mouvement euh, qui est euh, les BRICS et, et, et au centre du centre qui est euh, l'attelage Chine-Russie, chine, chine -Russie, il y a évidemment, mais beaucoup des pays, de la, des, des 50 euh, révoltés contre le dollar, vont certainement subir toutes sortes de pressions de la part des États-Unis, à commencer mais sûr, par des pressions économiques, et puis, pourquoi pas, toute toute la, la panoplie dont je vous ai parlé en début de vidéo, euh, avec, pourquoi pas, Révolution Orange, euh, parce que euh, le fait que ces pays se trouvent associés à un mouvement beaucoup plus fort n'empêche pas que individuellement, ils peuvent être ciblés. Ça serait, bien sûr, beaucoup plus difficile pour les États-Unis de s'en prendre à des pays, même faibles, faisant partie d'une telle alliance, qu'à l'époque où tel ou tel pays, l'Irak par exemple, euh, décidait de, de se dédolariser. Euh, donc de ce côté, il va y avoir beaucoup beaucoup de combats. Et il faut s'attendre à ce qu'une partie des 50 pays qui se disent aujourd'hui d'accord pour dédollariser apprennent à quel point cela déplaît aux États-Unis et à quel point il est dangereux et mauvais de déplaire aux États-Unis. Pour le cas de l'Union Européenne, qui est le sujet de cette vidéo, et qui est évidemment ce qui nous intéresse le plus en tant qu'Européens, il est prévisible que l'oncle Sam nous demandera de soutenir leur monnaie, et que cette, et ce soutien prendra la forme d'une augmentation de nos transactions internationales en dollars. Autrement dit, ça, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on utiliserait moins d'euros dans les transactions internationales que nous, Européens, nous utiliserions moins d'euros pour utiliser plus de dollars. Ce qui est bien sûr est totalement antinomique avec la raison d'être officielle de l'euro, euh, mais ce ne serait pas la première fois que les États-Unis font faire à l'Union Européenne quelque chose qui, qui va contre ses intérêts et voire contre sa raison d'être. Dans cette même idée, il peut aussi, l'oncle sable, nous interdire d'étendre les transactions en euros à des pays qui commercent actuellement en dollars. Bah oui, puisque la vocation soi-disant de l'euro étant de remplacer le plus possible le dollar dans les échanges internationaux, même en respectant les règles du jeu américain qui euh, s'opposent à ce que les Européens prennent trop de place du point de vue monétaire, du, il n'est pas absurde que l'Union européenne continue de promouvoir l'euro dans le commerce international. Et là, euh, ça risque de heurter la volonté américaine de protection du dollar dans le cadre de l'assaut qu'il subit de, de la part des BRICS. Il y a fort à craindre que l'Union européenne obtempère et que nous renoncions à étendre l'usage de l'euro pour certaines transactions alors que nous aurions pu le faire. N'oublions pas qu'avec l'Union européenne, l'Amérique peut tout se permettre, comme on l'a vu avec la destruction des gazoducs Nord Stream. Cela ne peut que réduire l'importance internationale de l'euro et diminuer encore son prestige. Son prestige, qui depuis l'époque où il s'est avéré que sa part dont la réserve mondiale de change ne dépassait pas 20%, euh, a, a été quelque peu écorné, mais enfin, il s'est été maintenu à ce niveau-là. Mais le prestige a surtout été véritablement torpillé par le, le gel des avoirs monétaires russes auquel s'est livrée la Banque Centrale Européenne, comme d'ailleurs la Banque Centrale Américaine, depuis la guerre en Ukraine. En y réfléchissant plus, il doit y avoir d'autres actions américaines pour redresser la situation du dollar en siphonnant les richesses de l'Union Européenne via l'euro. Parce que c'est bien cela l'idée, depuis, notamment depuis la guerre en Ukraine et puis avant. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'euro pourra résister dans la bataille de la dédollarisation mondiale qui commence. N'oubliez pas de liker, partager, c'est capital pour le développement de la chaîne, c'est l'action la plus puissante que vous puissiez faire pour soutenir cette chaîne.